Salut à tous! Où y'a fait Mariama? Salut Piaté, Les soeurs Piaté. Qui, qui a envoyé qui au basket? Celle! Elle me suivait Elle me suit toujours quand on s'en était là-bas. Elle me suivait quand on a vu basket ensemble. <rire> Qu'est-ce que ça vous fait d'évoluer ensemble C'était intéressant parce qu'on jouait tout le temps ensemble. Et ça nous a permis d'avoir une complicité. On a eu un lien que peut-être que bah, d'autres choses n'ont pas. Parce que quand j'étais dans des moments difficiles, elle était là. Quand elle était dans les moments difficiles, j'étais là. On n'a presque tout ensemble. On a partagé nos joies, nos peines ensemble. Et je pense que c'est ce qui est oui. qu la plus importante. Qui est la plus talentueuse Aïe, ah. Ah, c'est moi Non, je reconnais que c'était bien la plus qui a le plus fort caractère Je pense que c'est moi. Mmh. Mais elle ne se laisse pas forcément. Mais je pense que c'est moi. Parce que je ne parle pas trop, mais je ne suis pas très. Elle. Non. Moi bien je bien pense bien. que le plus fort caractère c'est elle. C'est elle. Moi je suis un peu plus. plus, plus. Que, moi je suis plus réservée. Je pense que c'est elle qui fort caractère. Okay. Est-ce que vous avez un témoignage oui. Elle n'aime pas travailler du tout. Elle n'aime pas la passer. Elle n'aime pas la raconter. Elle n'aime pas préparer. Mais maintenant par la grâce du jeu, elle est devenue maman. Donc, c'est ce que ça va faire. Je l'ai Ne l'ai pas, dépassé par vrai. Non, mais j'ai changé tout mon chant. C'est oh, parce qu'elle est maman, mon chère. Attends, a tout maintenant, c'est un papa à casser. Ben, elle, elle ne me respecte pas. Mm -hmm. Et euh. Ouais, je crois qu'elle me respecte pas. Là, elle ne t'adoute pas beaucoup. Euh, euh, des fois, elle est obligée de te taper sur la table et mais Après, c'est une super gentille grande soeur. Je n'ai changé pour rien au moi. Un mot de fin. Merci à nos supporters. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé où ils voulaient, mais ce n'est pas, pas fini. Il reste la septième place, la huitième place à jouer. On espère pouvoir gagner. Supportez-nous toujours et on apprend tout le temps. Voilà. Oui, et il faut savoir aussi que ben, nous avons une équipe qui est un tout petit peu jeune. Nous sommes venus pour juste apprendre de cette compétition et nous vous promettons que dans deux ans, nous allons revenir encore en sorte oui, que c'est cette voilà. merci. merci pour le soutien. Au revoir.